Qui est à la fois un médecin et un lama donc on a la chance à l'intérieur de cette fondation de, de, de pouvoir étudier aussi bien la partie euh, euh, la plus euh, physique tout ce qui est euh, soin dans, dans, dans le corps physique mais aussi tout ce qui est soin dans le corps le plus subtil dans le corps euh, vajra comme on dit chez les tibétains le corps indestructible euh, donc ça, il faut savoir que la tradition tibétaine, elle, elle est assez particulière, la tradition médicale, car elle s'appuie non seulement sur un savoir médical ancestral, qui est un mélange, on va dire, très brièvement, un mélange de, de, qui s'inspire de l'ayurvéda d'un côté et de la, la médecine chinoise de l'autre. Mais mis à part ça, mis à part cette grande connaissance, euh, ce savoir ancestral, euh, il y a aussi euh, une partie de cette médecine qui s'appuie sur des principes de philosophie, sur des principes de cosmologie et sur des pratiques spirituelles. Alors dans mon cas, euh, qui est un cas un petit peu atypique en ce sens que j'ai choisi de, de travailler davantage sur les énergies subtiles, eh bien, je me suis retrouvée dans, la, dans, la, dans mon cursus de médecine tibétaine à aller travailler sur ce qui est le soin énergétique le plus subtil entre tous que l'on appelle euh, le soin énergétique du LA euh, et qui va rééquilibrer euh, tout le souffle vital euh, à l'intérieur euh, du corps aujourd'hui on ne va pas parler de ça on va parler d'un autre type de soin énergétique qui s'appelle le Hormé il faut savoir qu'en médecine tibétaine euh, le principe de base, c'est de parler d'équilibre et de déséquilibre. On prend un raccourci, en fait. Corps-esprit, il faut, il faut on entend dire il faut, il faut re, euh, faire en sorte de, de, de, de, rejoindre, de faire rejoindre ces deux parties. Mais on oublie qu'entre les deux, il y a quelque chose d'autre, de vital, euh, qui s'appelle l'énergie vitale, le souffle de vie. On l'appelle le chi chez les Chinois, on l'appelle euh, le prana chez les Indiens. Et il ne faut pas oublier ce souffle-là qui est le collant en fait de, de, du corps et de l'esprit. Et si ce souffle-là n'est pas en n'est pas en énergétiquement au, au mieux, au mieux, eh bien, il va y avoir des manifestations d'état de, de, de faiblesse dans le corps physique et des manifestations de troubles de l'humeur dans, dans ce qui est le mental. Euh, ça, ce sont les les, les, les premiers déséquilibres vont se poser sur ce souffle-là. Donc si on n'équilibre pas ce souffle-là, il est possible que dans un deuxième temps, euh, la maladie s'inscrive dans le corps physique et donc dans un organe. Donc le principe de la médecine tibétaine, c'est d'aller euh, travailler en amont, d'aller travailler à la source et donc d'aller prévenir cette, euh, la formation de maladies dans le corps physique. Euh, et on fait ça par des techniques de, de rééquilibrage énergétique. Donc l'un, euh, le, le plus important quand les cas sont assez... Euh, assez fort, assez puissant eh bien on, va, on va faire un, un équilibrage de tout le corps avec ce massage du là. et dans notre cas, ce que, que j'ai essayé de montrer aujourd'hui dans des ateliers qui durent 10-15 minutes et donc qui ne me permettent pas d'expliquer profondément de quoi il s'agit et eh bien il y, a, il y a deux outils il euh, y a l'outil qu'on peut utiliser soi-même euh, et qui est un outil d'auto-guérison tout à fait euh, transportable à la maison. C'est ce que je fais dans les ateliers de respiration euh, sous chapiteau. On en a fait un ce matin, je ne sais pas qui est encore là, je ne sais plus. Euh, sur ces ateliers-là, eh on va apprendre à visualiser son corps subtil, à visualiser les trois canaux principaux de ce corps subtil qui sont en lien direct avec nos émotions et qui sont en lien direct avec trois éléments qu'on appelle les poisons de l'esprit et euh, j'imagine que, que, que nous tous ici euh, avons euh, expérimenté ces poisons euh, les médecins tibétains et les philosophes, les lamas euh, parlent de ces trois poisons comme étant d'une part la colère euh, donc, qui va être transportée et visualisée dans un canal de couleur rouge euh, l'élément du feu on a un autre un autre euh, une, un autre poison, c'est le désir et l'attachement qui va être dans le canal central et ensuite on aura le, le, le poison de la confusion, du désordre, euh, du discernement, du manque de discernement, de la, de la torpeur peut-être aussi. Donc ces émotions correspondent à des, à des éléments. La médecine tibétaine est basée sur cinq éléments, c'est-à-dire euh, l'air ou appelé vent aussi. La, le feu, la terre et l'eau qui, qui sont euh, donc les, les deux autres et euh, le cinquième eh c'est l'espace C'est euh, cet espace dont nous naissons tout phénomène naît de cet espace que l'on appelle la vacuité dans la philosophie et euh, tout phénomène meurt et se dissout dans cet espace donc on en prend compte dans la médecine tibétaine on en prend compte dans les dans les, pardon, dans, les euh, dans les techniques d'autoguérison puisqu'on est un tout entre, entre les quatre éléments qui nous parcourent et, et l'élément suprême qui nous entoure et qui aussi nous traverse. Donc on va travailler, si vous voulez, dans les, dans les ateliers d'auto guérison euh, sur ces cinq éléments et on va les faire rentrer dans leurs canaux euh, successifs, un par un. On va, on va faire rentrer un air, euh, on va dire « propre », entre guillemets, qui va être l'air de ces cinq éléments, sous la couleur euh, de l'arc-en-ciel, et on va évacuer les airs viciés à l'intérieur de notre corps. Donc ça c'est tout un travail euh, d'énergie subtile qui, qui va nous, nous apaiser en soi sur le moment puisque c'est une forme de méditation mais ça va aussi euh, participer au fait de, de calmer aussi nos émotions qui sont directement liées aux éléments et aux canaux donc euh, c'est un, un travail aussi qui, qui n'est pas seulement sur le plan subtil mais qui va se traduire dans la, dans la journée sur une, une amélioration de vos émotions évidemment on n'a pas de résultat au bout de deux ou trois séances c'est une pratique qu'il faut faire régulièrement il comme tout, toutes les pratiques d'ailleurs et j'ai dévié du sujet, donc maintenant je reprends. Ça, c'était donc l'atelier qui vous est proposé pour, pour avoir un outil, un outil dans vos mains à utiliser quand vous le voulez et quand vous en avez besoin. L'autre partie, comment travailler sur le corps subtil avec un soin, justement. Donc là, c'est le praticien qui va travailler sur vos canaux et sur vos souffles à travers une méthode qui s'appelle le Hormé. Or, euh, Or c'est une région de la Mongolie interne qui maintenant fait partie de la Chine et en, en, en, en vérité de, de la province de Lamdo qui est une province au nord du Tibet. C'est donc une, une technique qui vient de la Mongolie, le Ormé et qu'on appelle aussi la, la moxa mongole. Euh, mais veut dire en, en tibétain le, le feu. Donc c'est une technique... Du feu, alors ça ne veut pas dire qu'on va vous brûler, c'est pas ça. C'est simplement une technique qui, euh, qui utilise la chaleur. Euh, on va utiliser la, la, la, la chaleur lourde de l'huile, de d'une huile, huile euh, de sésame généralement, mais ça peut aussi varier en fonction des typologies. Euh, la chaleur d'une huile combinée à des petits pochons qui sont euh, remplis d'épices, euh, on va dire, euh, comment on dit, hachées Pilées. Pilées. Pilées. Euh, la, la, la nature chaude de, de l'huile et de ses épices est lente, va pénétrer dans le corps sur, sur des points énergétiques précis qui sont en liaison avec nos euh, on va appeler ça des méridiens pour que ça soit clair pour tout le monde, des canaux. Euh, ça peut être aussi, on peut, certains disent même le, le système nerveux comme il est conçu dans notre médecine, euh, on va dire, occidentale. Donc ça va aller travailler en douceur et en lenteur à l'intérieur de ces points énergétiques pour réharmoniser euh, les, les, les éléments, donc les, ces cinq éléments dont on a parlé et permettre euh, de débloquer, là où il y a un blocage, permettre de fluidifier ces énergies et de les, de les pacifier et comme on a vu que c est, c est, ces énergies sont très souvent en relation avec des émotions et eh bien l'énergie et le souffle que l'on va travailler par la technique du hormet c'est euh, l'énergie du vent donc c'est celle qui est attachée euh, au désir à l'attachement à la difficulté de, de laisser aller de lâcher prise et ce, ce manque de lâcher prise et euh, eh bien souvent se traduit dans des troubles de l'humeur qui sont des troubles tout simples que chacun d'entre nous expérimente j'oserais dire même parfois plusieurs fois par jour euh, plusieurs fois par semaine si on a de la chance et plusieurs fois par mois si on est vraiment très chanceux <rire> euh, ces troubles là sont l'anxiété, le stress, euh, l'insomnie euh, euh, tout ce qui est désordre, euh, la rumination, la rumination c'est ça, les pensées récurrentes, euh, tout ce qui est de l'ordre du, du non-apaisement, on va dire, où on se sent pressé, bloqué, euh, on se sent emprisonné dans, dans quelque chose qui ne nous permet pas de, de, nous, de nous exprimer, omniprésent, euh, omnipénétrant, on dit en français plutôt euh, euh, des, le vent qui soutient la vie lorsqu'on a une déperdition trop grande de ces, de ces vents et eh bien on fait euh, en, ce que je disais tout à l'heure, le massage du la parce que si on a une déperdition trop grande ça peut porter même à la maladie et à, et à euh, malheureusement la maladie qui n'est pas euh, curable curable, on dit ça oui euh, donc il faut faire très attention à ce vent. et C'est le principe de la médecine tibétaine de faire attention à notre corps subtil euh, avant que se matérialise autre chose. Pour revenir à l'orme, petit pochon qu'on applique sur, le, sur, le, sur, le, sur le, le crâne, sur les cheveux. Ça huile un peu les cheveux. Ça dérange un peu quelques dames, mais quelque part, euh, il suffit de se laver les cheveux après, il ne se passe rien. Euh, on travaille sur les vertèbres, donc sur le... Sur, le, sur les vertèbres de, de la colonne vertébrale. On peut travailler aussi sur le sur la partie antérieure du corps et donc travailler au niveau de l'aorte et du cœur. Il y a aussi des techniques dormées qui vont travailler euh, euh, en fonction des typologies des personnes euh, en travaillant également sur d'autres éléments. Donc on peut travailler aussi au niveau de l'estomac. Mais là, on ne fera pas la même... Euh, Mixture, j'oserais dire. On ne va pas préparer les mêmes petites poudres pour remplir nos pochons. Euh, les, les, les plantes que l'on utilise euh, euh, sont principalement la noix muscade qui est, une, qui est très connue en, en médecine tibétaine et peut-être même en Ayurveda. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui travaillent avec euh, l'Ayurveda. Euh, la noix muscade est la...